Quelles sont les modifications d'équilibrage qui viennent d'arriver sur Shadowlands Donc là on a un tout nouveau patch note avec plein d'infos et des très grosses modifications qui viennent d'arriver dans cette vidéo, on va le parcourir Classe par classe, donc tu peux comme tu peux le voir avec l'ordre qu'on va voir là Donc tu auras le chevalier de la mort, le chasseur de démons, le druide, le chasseur Et tout ça c'est indiqué, c'est timestampé en bas dans la vidéo Oui monsieur, tu as juste à aller sur la classe qui t'intéresse Donc consomme cette vidéo comme il te fait plaisir de la consommer Et c'est parti pour voir toutes les modifications et réagir dessus On va donner notre avis, on va voir qu'est-ce que ça impacte, quelles sont les modifications réelles On va revenir sur chaque modification, let's go moi déjà, moi ça me vaille pas, hein ça me vaille, j'aime bien ces trucs là. Donc, c'est parti pour voir un peu tout ça. Chevalier de la mort, épidémique. Donc, le truc que tu utilises pour faire des dégâts de zone, pour dépenser ta puissance runique en zone, qui est basée sur ta peste, etc. La portée est changée de rien à 30 yards. Donc, désormais, je peux le faire de loin. Ok, let's go, bah de toute façon, ça paraît assez logique, parce que c'est un truc qui, tu le fais sur ta cible, mais ça prend assez large quand même, donc c'est un truc de zone, donc en plus se faire de loin, ça paraît vraiment pas déconner. Ensuite, on a une modification au niveau du conduit, pour le dégât dark transformation, donc la durée de sombre transformation, est augmentée de 3 secondes au lieu de 5 secondes, rang 1, et les dégâts de tes minions sont augmentés de 3%, donc auras toujours 3 secondes de durée augmentée, ce qui est... Pourquoi pas, pour en conduire, ça, ça paraît logique. Et des dégâts de pets de 3% jusqu'à 7,2% Alors, ah, c'est pas mal hein. Parce que les pets, les pets représentent une partie très significative du DPS du 1 De toute façon, on va faire des vidéos encore sur le dk -impy, en reparler, mais... Ça, ça représente quand même un bon petit. Enfin, euh, c'est un bon petit conduit du coup. C'est un bon petit conduit, une bonne petite modification. Là, on n'a pas de modification. Ensuite, euh, pouvoir d'animant on s'en fiche. On a une modification au niveau du grip. Là, le grip est réduit de 3 secondes. Et 3 secondes après avoir cassé le grip, tu peux, le casser, tu peux caster le sort hein, une autre fois, peu importe son coût. Ok, donc désormais, tu as également une réduction au niveau du grip sur la légendaire sur le grip. Après, bon voilà, à part en PvP, hein, tu vas pas trop trop à jouer, mais euh, pourquoi pas. Donc ça, c'est tout pour Chevalier de la Mort, Chasseur de démons. Alors, première modification au niveau des talents. Tempête de glaive, qui est sur la même ligne que de Chaos, mais qui était très très rarement joué à part dans les cas où tu peux pas dash, a été nerfée, donc euh, de 18% à 15% de la puissance d'attaque, C'est beaucoup, c'est un gros nerf. Hein, c'est quand même aux alentours de 15% de nerf, donc euh, gros nerf au niveau de, de cette ligne-là. Ensuite, de Chaos. Là, on peut voir que ça, ça a été réduit, ces dégâts, mais en réalité, il faut pas du tout dire ça, parce que ça a été, ça a été retiré. Il y a un nouveau Hearthstone Chaos à la place. Donc, ils, ils ont dit qu'ils veulent retirer le fait que quand tu fais ton Dash, tu mets ton démon derrière, le talent qui était joué en mono-cible et en multi -cible sur les Dash, de façon à rendre le truc plus simple. Donc, ce que ça devient, c'est activer aura d'immolation, augmente les dégâts de ton prochain Rush de 300%. Quand tu regardes, Rush, de base, c'est 25% de ta puissance d'attaque. Donc en réalité, tu feras un rush à 75% de ta puissance d'attaque, et le démon, il était sur du 233%. Donc tu passes de 75%, enfin de 233% à 75%. Bah, à, à voir en réalité ce que ça donnera, mais ça paraît très gros comme nerf. Ça paraît un nerf très conséquent au niveau du DH. Et, euh, et du coup on peut dire au revoir à de Chaos qui était le nouveau talent en jouer en mono en multi qui te demandait de gérer tes stacks et de faire en sorte que avais bien bien ton démon qui pop derrière toi donc ça te faisait gaffe un petit peu au niveau de ton gameplay. Et ça ils ont dit non non non non non donc ils ont fait un poste bizarre pour dire qu'ils voulaient pas que ce soit comme ça et qu'ils préféraient que ce soit une augmentation des dégâts de la charge donc ça redevient comme ça. On a une modification au niveau de Mortal Rush, le talent d'honneur qui indique que des armées ça dure 10 secondes. Au niveau de la MS du Chasseur de ce qui est complètement logique. Hein comme à peu près toutes les autres MS. La légendaire générale, Faire le Bombard, Fair Bombardement, qui est très forte hein, comme légendaire, fait que quand tu as ton aura d'immolation, tu gagnes des stacks qui font en sorte que ton prochain jeté de glaive fait plus mal sur la cible principale et permet également de remonter sur les autres cibles. On a une augmentation de 20 à 50%, donc 2 euh, deux, deux fois et demi d'augmentation dessus. Grosse Gros up hein, de Faire Bombardement, qui est une des bonnes légendaires du DH, hein, qui est une légendaire qui marche bien. Et ensuite au niveau des conduits, d'endurance, démonique ward, réduit également les dégâts magiques, subis de 6% au lieu de 8% avec un scaling normal jusqu'à 13% au rang max. Druid Plein de modifications au niveau de notre petit druid. Déjà au niveau du talent PVP du Druideki, qui on a un nerf. Donc ça c'est au niveau du talent d'honneur qui est sur le serment, qui fait en sorte que ton serment il y a besoin de plus de dégâts pour le casser. Avant c'était 400%, désormais c'est 250%. Bon, ça paraît logique, c'est vrai que c'était badass, hein, c'était fort, donc ça paraît pas déconnant. Ensuite, on a une modification au niveau de tous les conduits de puissance, gros up, au niveau des conduits de puissance du route et qui de 3 des 4 conduits de puissance. La durée d'alignement céleste est augmentée de 5 secondes en 1 au lieu de 4 secondes. Ça change beaucoup de choses, et en plus, comme tu peux le voir avec le scaling, on arrive sur du 12 secondes en 15, ce qui est vraiment très solide. Ensuite, Star Surge. donc... Éruption stellaire et météore ont une chance d'augmenter de 20% au lieu de 8%, 20% ta prochaine éclipse, ou d'augmenter la durée de ton éclat lunaire ou éclat solaire du double du montant. Donc on est un up de 2,5% au niveau de ce conduit de puissance. Ensuite, on a également un up au niveau du conduit de puissance sur les dégâts bonus d'éclipse. Les dégâts bonus d'éclipse à colère et feu stellaire commencent 30% plus puissants, au lieu de 20%. Donc là, on est sur un up de la moitié de la puissance du conduit. Donc 3 conduits de puissance C'est chez le Drudeki. Le Drudeki qui se met bien là, il, a... là, il est au bas. 5 milliards, putain, un petit up sur le Drudeki. Il doit se faire plaisir. Les conduits étaient peut-être un petit peu, peu faibles hein, aussi. Donc c'est pas déconnant de les monter. Donc ça fait grave plaisir. Au niveau du Drude Tank. Mutilé augmente les dégâts de ton prochain rossé de 15%. Ça stack jusque 3 fois au lieu de 10%. Donc bon petit up, un bon petit up au niveau du conduit. Et on a un petit peu la même logique au niveau du conduit sur le berserk, tu gagnes 15% de hâte pendant, euh, pendant berserk en forme d'ours, au lieu de 10%. Donc, euh, up assez conséquent au niveau des deux conduits du dru de tank. Là, on a une modification au niveau du texte du dru de resto, je pense pas que ça change quelque chose, hein, parce que ça me paraît logique qu'il soit à 100% d'efficacité, c'est peut-être présent pour euh, des alignements futurs, je ne sais pas trop. Et sinon... Modification au niveau du conduit sur la prompe de guérison donc le soin de prompe de guérison est augmenté de 40% au lieu de 30% du heal qui est consumé sur le temps donc 40% donc un bon petit up au niveau de ce conduit et ensuite on a une modification au niveau du conduit sur croissance sauvage qui nous dit que les soins de croissance sauvage diminuent de 20% au lieu de 30% Moins sur le temps Donc on a un nerf au niveau de ce conduit Qui fait qu'en gros ça réduit la chute de soins que te donne la croissance sauvage C'est désormais 20% au lieu de 30% Donc nerf assez conséquent au niveau de ce conduit de puissance On a une modification au niveau du pouvoir nécro Qui est désormais à 25 de portée Au lieu de 35 de portée Donc quand on peut le voir là les petites modifications Donc c'est le truc qui, euh, qui te fait un, un dot ou un hot qui va augmenter les effets périodiques, ok ça avant ça allait jusqu'à 35 yards et désormais ça va jusqu'à 25 yards, donc 25 mètres désormais Bon, ça reste correct mais ça a été nerf au niveau de la portée et ensuite on a des modifications au niveau des conduits de puissance donc on a celui d'effet, pendant que tu canalises, donc le pouvoir, le truc d'effet tes dégâts et soins sont augmentés de 15% au lieu de 12% ce qui est très correct hein, parce que bah, parce qu'il deal hein, ce truc il fait mal simplement et ensuite, on a une modification au niveau du conduit de puissance Ventir, qui a pris euh, qui a pris un gros tarif. Hein. La, la Frenzy, donc euh, bah, le, le buff que tu as pendant le, euh, pendant le pouvoir Ventir, augmente tes chances de critique de 2% par stack, et désormais c'est 0,5% par stack. Alors ouais, 2% de critique par stack, en plus des trucs de hâte, des dégâts et tout, que ça augmente, c'est vrai que c'était beaucoup. Divisé par 4, c'est très très conséquent. Gros gros nerf au niveau de ce conduit. Cependant, en vrai. Alors, est-ce que ça sera suffisant pour le jouer Je sais pas. C'est 3 minutes de cooldown. Okay, c'est 3 minutes de cooldown. Et du coup, tu vas augmenter ton critique. Donc, ça augmentera ton burst dessus. Je pense qu'il deviendra très situationnel. Genre, si t'as vraiment envie de burst c'est une situation très donnée, tu fais Allez, vas-y, je vais mettre là-dedans. Ça va faire plus mal. Ça va faire plaisir. Mais dans l'absolu, ça me paraît moins bien que les conduits de puissance que tu peux prendre au niveau de ta classe. Là, comme ça, à premier vue d'œil. Et du coup, au maximum, c'est 1,20% par stack au niveau du rang 15 sur le conduit ventire. Et ça, c'est pour Druid, chasseur. Modification au niveau de Survival Tactics, le talent PVP, fendre la mort, retire tous les effets négatifs, machin, et réduit les dégâts subis de 90% au lieu de 99% pendant 1,5 secondes Et euh, apparemment, ils ont retiré le fait que ça peut pas arriver plus de toutes les 30 secondes. Ok, ils ont retiré ce bout de texte. Et petit nerf au niveau des dégâts refus, mais bon, je sais pas si ça changera tant que ça, mais... Ok, très bien. Modification au niveau du conduit de puissance sur le tir à serrer. Donc, ces euh, dégâts sont augmentés de 5%. C'est toujours le cas. C est... C est Effectivement, il y avait un petit problème de scaling. Bon, ça paraît logique, en tout cas. 5, 5,5, 6, 6,5, etc. Au niveau du chasseur survie. Ils ont retiré la limite de cible Oh là là là là Aïe aïe, aïe, aïe. On va, ça va mettre des dégâts hein. Là on est parti pour mettre des pattes Bon de toute façon ça fait quasiment pas de dégâts Mais en tout cas, honte de tes deux outils Deux zones, et désormais euh, Non capé en cible. donc avant tu étais Capé à 5 cibles, désormais tu l'es plus Bah vu le cooldown et vu le nombre d'outils qui' t'a en, en zone euh, Clairement c'est pas déconnant de le retirer Pourquoi pas Et c'est tout pour le chasseur, gros gros patch hein. Beaucoup de modifications, gros changements pas du tout, pas du tout, du tout, mais du coup, quasiment rien sur ce patch pour nos amis les chasseurs. Mage Changement au niveau de la légendaire du Mage Frost. Pendant que Veine Glaciale est active, chaque éclair de givre que tu castes réduit le temps de cast de tes éclairs de givre de 2% et augmente ce dégâts de 2%. Ce stack jusque 10 fois. Donc en gros, pendant ta Veine Glaciale... Au lieu d'avoir 5% de réduction de temps de cast, désormais tu as 2% de réduction de temps de cast et tu as les dégâts qui sont augmentés de 2%. Alors est-ce que ça réduit les dégâts de 2% Normalement non, hein, normalement non, ça réduit que le temps de cast, hein, mais... mais le tout type est pas très clair. Donc Normalement ça augmente les dégâts, ça réduit le temps de cast il me semble, hein, ça me paraît très bizarre. Mais en tout cas le tout type ne précise pas vraiment que les dégâts sont améliorés, donc peut-être ça peut être un nerf des dégâts. Mais ça serait vraiment chelou quand même. En tout cas, modification au niveau de cette légendaire qui réduit beaucoup moins le temps de hâte et qui a également des modifications au niveau des dégâts. Mais je vais me renseigner, hein, je, vous dirai, je vous dirai en commentaire à épingler euh, si c'est un nerf des dégâts ou une augmentation. Mais logiquement, c'est une augmentation, ça n'aurait pas trop de sens sinon. C'est une légendaire quand même. Et sinon, modification au niveau du conduit de puissance sur le javelot. Oh bah dis donc, euh, on est très surpris! Très, très surpris, pourquoi ils l'ont monté à 25% la dernière fois, c'était 10, ils l'ont mis à 25, il y avait pas de sens, je, je comprends pas qu'est-ce qui était passé, qui, comment ça marche, comment ça marche, pourquoi ce genre de truc arrive en fait, ça je ne sais pas, ça, ça c'est un gros mystère pour moi, quel est le mec qui décide que ça passe à 25%, de 10% et, Et l'autre qui redit que c'est 4 4 c'est logique pour le coup 4 ça me paraît bien Augmente les dégâts de ton javelot contre les cibles gelées de 4% euh, Oui sinon ça serait trop fort hein. Donc gros nerf gros nerf gros gros nerf Divisé par plus de 5 hein. on, on est sur une division de 5,2 Un truc comme ça enfin, c'est débile C'est énorme euh, Mais en même temps il y a aucun notaire à le mettre à 25% quoi. Donc ok nerf au niveau du javelot Et c'est tout pour mage Moine on a une augmentation des dégâts de Breath of Fire de 0,28 à 0,38 globalement, donc ce qui revient à ces chiffres-là. Donc augmentation de dégâts au niveau de Breath of Fire. Ensuite, on a une modification au niveau de l'œil du tigre qui précise que c'est limité à une seule cible. Au niveau du moine Mistweaver... Donc avant ça disait que ta pomme du tigre, ton coup de pied euh, du voile noir et ton coup de pied du soleil levant Soit une la cible euh, qui sont euh, proches de 20 yards, donc de 20 mètres autour de toi Pour 120% des dégâts faits Désormais, c'est toujours le cas mais il y a une petite condition C'est après avoir cassé Essence Mount ta pomme du tigre, ton coup, de la, ton coup de pied du vol noir, ton coup de pied du soleil levant, soigne une cible alliée blessée, dans une limite de, dans un radius de 20 mètres, pour 250% de dégâts faits et ça dure pendant 15 secondes. Donc grosse modification au niveau de la légendaire, elle, est, elle soigne plus mais il y a une condition avant, avec du coup un buff à traquer, et du coup on a ensuite une grosse modification au niveau de la légendaire, sur... Le brume de rénovation. Avant, ça faisait que brume de rénovation augmente les soins qu'il fait sur la cible de 10% pendant 12 secondes. Et 20% de ta brume enveloppante et de ton visifié en soins sont également appliqués à toutes les cibles qui ont Tier of the Marlin. Maintenant, quand tu castes Vivifier ou brume enveloppante sur une cible qui a brume de rénovation, tu as 10% de chance de faire en sorte que ta brume de rénovation se spread, donc aille également sur une autre cible, sur un autre allié. Les soins de ton Vivifier à travers brume de rénovation sont augmentés de 20%, et ta brume enveloppante soigne également les alliés qui ont brume de rénovation pour 20% de ses soins. Donc, grosse modification au niveau de cette légendaire. Et ensuite au niveau du moine, marche vent grosse modification également. Au niveau de la légendaire qui fait que tu peux dash directement quand tu fais la pomme du tigre. Et quand tu la première cible que tu touches avec ta pomme du tigre, avec un debuff que tu peux appliquer qu'une fois par minute, elle subit un debuff. Ça augmente les chances de critique sur la cible avant de 30%, désormais de 50%, pendant 6 secondes sur la cible. Alors il l'avait rechangé, il l'avait nerf, ils l'ont remonté au final. 50% ça me paraît complètement logique, ça me paraît vraiment pas déconnant. Parce que tu l'appliques qu'une fois par minute, ça reste une légendaire quand même. Alors, même si elle est très très sympa à jouer, parce que tu dashes de partout avec ta pop du tigre, 50% pendant 6 secondes, bah, c'est déjà vachement bien. T'as envie de la jouer en donjon. Il y a plein de cas d'utilisation où tu dis putain, c'est pas mal. Ça te fait un petit burst à l'open, t'as pas mal de crit, tu peux l'appliquer sur plein de types. Enfin, il y a vraiment des trucs sympas à faire. Donc, pourquoi pas, en tout cas, ça devient nettement plus intéressant, 50%, et ça fait grave plaisir. Et là, on a un truc complètement fou. Il y a une modification au niveau d'un truc baseline de la classe. Le Touch of Death, le fameux, donc au niveau des tanks, ça ne change rien, mais les modifications sont au niveau des moines Tisbrume et marche vent. donc du soin et du DPS. Désormais, en marche-vent, quand tu fais ton Touch of Death, ça fait toujours la même chose, bababa. mais en plus, ça te fait apparaître 3 sphères de chi, qui te redonnent un chi quand tu marches dessus. Et en moine Tisbrume, ça augmente les dégâts physiques que tu fais de 15% pendant 10 secondes. <rire> Parce que pourquoi pas Ensuite, on a un up au niveau de la congrégation des nécros. Et là, les moines tanks qui se mettent bien là, qui sont. Donc, avant, au niveau de la congrégation, ça fait que tu, tu mets en gros ton breuvage. Hein, tu mets ton breuvage. Et toutes les cibles qui sont dans la zone du breuvage sont des buffs pendant 10 secondes. Tes compétences avaient 35% de chance d'affecter la cible une deuxième fois à 35% d'efficacité. Et désormais, c'est 50% de chance d'affecter à 35% d'efficacité. Ce qui revient à un buff de, de 17,5% environ. Ce qui, ce qui est vraiment pas déconnant et ça devient du coup un très bon up au niveau de la congrégation. Donc euh, 35 à 50% de chance de peur proc. Euh, gros gros up au niveau de la congrégation. Ensuite, on a une légère modification de texte au niveau, du talent, euh, au niveau du pouvoir de congrégation des fées. Mais surtout, on a un gros nerf des dégâts. Donc, c'est passé de 91% de la puissance d'attaque à 40%. Ça a été plus que divisé par 2 les dégâts de la congrégation fait sur le moine. Gros nerf. Ensuite, on a un up au niveau de la congrégation Kyrian. Pour les moins de tank, donc au niveau du moins de tank, ça fait que ton KX Match, le cooldown du KX Match est reset instantanément et les ennemis qui sont frappés par KX Match subissent 5% de dégâts supplémentaires de ta part pendant 8 secondes qui se stackent jusque 5 fois. Désormais, ça reset toujours le cooldown de ton KX Match et en plus, du coup, les ennemis qui sont frappés par ton KX Match subissent 8% deux dégâts supplémentaires, de ta part, pendant 10 secondes, jusqu'à 4 fois, donc au lieu de 5 fois. Mais t'as un up de 8% de base, ce qui est beaucoup plus conséquent, ça dure pendant 10 secondes, et ça stack jusqu'à 4 fois, donc 8, 16, 32% au max, alors qu'avant on était sur du 25% au max. Donc up de la congrégation Kyrian en moins de tank, ça tombe bien, c'est une très très bonne congrégation pour moins de tank, notamment grâce à ce buff de maîtrise complètement monstrueux on a une modification au niveau du texte de la légendaire sur les TP et qui te permet d'avoir de, euh, des bonus de vivifier sur toi même quand tu te le castes bon voilà ben c'est juste une modification de texte ça n'a absolument rien changé donc ça reste toujours la même chose et ensuite on a une modification au niveau du conduit d'effet qui à cette fois-ci été drastiquement monté, mais pour rappel ça a été pas mal nerfé le pouvoir d'effet, donc bon bah l'un dans l'autre. Donc le conduit fait désormais que tu augmentes les dégâts initiaux de Feline donc de la compétence de pouvoir d'effet de 10,5% par cible touchée par les dégâts jusqu'à un maximum de 52,5%. Et ce sera tout pour moi. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses. Est-ce que t'es hype Est-ce que tu dis putain Il y a des ups au niveau des congrégations. Il y a des up au niveau du touch of death. Ça fait grave plaisir. Le... En plus, Kyrian et Necrolord, c'est quand même deux des grosses grosses congrégations pour En tout cas, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Est-ce que t'es chagrin Est-ce que t'es bonheur Là est la question. Paladin. Alors, beaucoup beaucoup de modifs au niveau de notre petit Paladin. Donc, c'est parti pour voir tout ça déjà au niveau du Paladin. Sacrée modification de la légendaire. Sur lumière de l'aube Donc avant, la portée de lumière de l'aube Est augmentée de 40 mètres Et tous les alliés qui sont dedans Ta lumière de l'aube Reçoivent 20% de soins supplémentaires De tes sorts pendant 6 secondes Changez, Désormais. Lumière de l'aube a une portée augmentée de 40 mètres, bah, ça ressemble un peu au le début. Tous les alliés dans ta lumière de l'aube bénéficient de ta maîtrise, Mastery Lightbringer, comme s'ils étaient à 10 yards, comme s'ils étaient très très proches, des gens très proches, pendant 6 secondes, ce qui du coup augmente tes soins. Mode gloire reçoit 50% de bonus supplémentaires de ta maîtrise. Donc, ok, donc ça va augmenter les soins de ton mode gloire en plus, et du coup, ça considère comme si t'étais dans ta maîtrise, ce qui veut dire que du coup, ta maîtrise devient plus importante. Sur cette légendaire. On a également une autre modification au niveau de la légendaire sur un Holy Shock. Donc elle protège la cible avec un bouclier de lumière sacrée pendant 18 secondes. Ce qui absorbe avant c'était un calcul de 32 divisé par 100 de spell power en 6 secondes. Et désormais ce sont des dégâts équivalents à 20% de Holy Shock. Je sais pas exactement en termes de calcul si c'est plus value ou moins value. Euh, là, là comme ça là je peux pas dire. En tout cas ils ont changé la formule de calcul au niveau de cette légendaire. Ensuite au niveau des conduits de puissance. Maîtrise des auras, augmente les soins des trois prochains, lumière de l'aube de 30% au lieu de 40%, donc nerf au niveau de ce conduit, le scaling a été bien fait, ensuite, lumière sacrée soigne jusqu'à 5 cibles dans une portée de 8 mètres, donc assez proche, pour 6% de son soin, donc avant c'était 5%, donc un petit tap au niveau de ce conduit, jusqu'à 14,4% au max, et... Les dégâts et soins de lumière du martyr sont augmentés de 5% à chaque fois que tu le castes. Cet effet peut se stack jusque 5 fois et dure jusque 15 secondes. Et ils ont changé le scaling de façon à ce que ce soit un scaling logique. Donc euh, 240% au max, donc 12%, donc c'est complètement logique. Au niveau du paladin, protection. On a une légère modification au niveau du scaling, mais bon c'est juste ajuster un vrai scaling au niveau de, du conduit de puissance. Sur le gardien des rois anciens Et ensuite on a une grosse modification au niveau de bouclier du vengeur Bouclier du vengeur fait en sorte que la cible se prend 3% de dégâts supplémentaires de lumière de ta part pendant 5 secondes Avant c'était 15% Alors là on fait les maths, on divise par 5 Allez on applique, c'est parti Donc divisé par 5, donc gros nerf au niveau du debuff, du bouclier, du vengeur ne te donne plus qu'un buff de 3% du dégât de sacré sur la cible pendant 5 secondes avec un maximum jusque 7,2% Au niveau du palette modification sur 4 des conduits de puissance donc sur absolument tous les conduits de puissance ça fait plein de fois qu'ils les modifient je suis très surpris à chaque fois ils y touchent les 4 à la fois voyons voir les modifications Donc les, critiques et les coups critiques de tes épées de la justice font en sorte que ta cible brûle pour 32% au lieu de 15% des dégâts faits Chaque 2 secondes pendant 6 secondes Donc avant c'était 15% Maintenant c'est 32% C'est plus que deux fois amélioré Mais ça paraît complètement logique Le verdict du Templier A 30% de chance au lieu de 20% De frapper de nouveau Pour 60% de ses dégâts au lieu de 15% Avant t'avais 20% de chance de faire 15% Ce qui était vraiment très très faible Sur tes verdicts du Templier Désormais ça devient fort Ça devient très fort Gros up x4, plus que x4, x5 au niveau de ce conduit de puissance. Le verdict du Templier, il a 30% de chance, quasiment une chance sur 3, d'infliger 60% de dégâts supplémentaires. C'est beaucoup de dégâts en plus sur le verdict du Templier qui est déjà une de tes sources principales de dégâts. Grosse, grosse, grosse modification, gros up, conduit qui devient très intéressant. Ensuite, Wake of Fights, bruit de la cible pour un montant supplémentaire de 13% au lieu, de 15% en 6 secondes. Donc les nerf à niveau-là jusqu'à 31,2% au max. Et jugement te donne Virtuous Common pendant 6 secondes. Ce qui fait en sorte que ton verdict du Templier, ta frappe du Croisé, tes épées de la justice et tes auto-hits font 40% de dégâts supplémentaires en lumière. Avant, c'était une chance de faire des pourcents de dégâts supplémentaires, donc 40% de chance de faire 20%, et là, ils l'ont changé, et là, c'est pareil, c'est un up, et il est plus que monstrueux, il on hein, est au-delà du x4. Hein. Désormais, ça fait directement 40% de dégâts supplémentaires. Donc Quand tu fais jugement, tu as un buff qui est virtuose common pendant 6 secondes, ton verdict du templi et ta frappe du croisé, tes épées de justice et tes auto-hit, ce qui représente quand même une grosse partie de ton, ton, ton DPS, un hein, pas se mentir. Hein font 40% de dégâts supplémentaires en sacré. Ça paraît énorme. T'imagines, tu prends ce conduit-là, et ce conduit-là, et il est verdict que tu vas mettre. Mais imagine, t'es sous burst. Tu t'arrives, tu veux un verdict, c'est réglé. Bon, bah salut, on passe au suivant. Déjà que le paladin, il met des verdicts du templier de, de, de beau gosse euh, quand il est en burst. Euh... Ouais, putain, c'est quoi cette up C'est monstrueux. Gros up, hein, gros, gros up sur le palerette là. Hein. What the fuck ça, ça me paraît beaucoup. Je m'attends à un nerf. Dans les jours à venir, ça me paraît vraiment fort. A voir, hein. Mais jugement, il n'y a pas de cooldown dessus quasiment. Enfin, il est très short. Du coup, tu auras quasiment tout le temps le buff et 40% de dégâts sacrés. Je sais pas, ça, ça 40% de dégâts en plus sous forme du sacré qui peuvent pas être bloqués par leur mur et tout. Ça me paraît vraiment fort, hein. Enfin. Ok, bah, groupe up, tu palerette, en tout cas. Au niveau des conduits de puissance. Sinon. On a des renommages de trucs, des modifications au niveau des conduits d'endurance, de finesse, mais je vais passer. On a une modification au niveau du conduit Necrolord, donc Vankulage Hammer, fait 20% de dégâts supplémentaires au lieu de 50%, gros nerf du conduit de puissance des Necros, et euh, te soigne du même montant. Celle de scaling est logique. On a ensuite une modification au niveau... Du conduit de puissance décriant Il y a 40% de chance de caster 3 fois supplémentaires sur la scie principale Donc ça c'est la modification Avant c'était 2 fois Donc ça a, été, euh, ça a été augmenté de 2 à 3 C'est vrai que c'était très très faible hein. Ça justifiait clairement pas d'y mettre un conduit de puissance Donc c'est pas surprenant Modification au niveau du conduit de puissance d'effet. Donc Blessing of Summer Donc une des bénédictions euh, bénédiction de l'été Dure 25% plus longtemps au lieu de 30% plus longtemps Donc petit ajustement à ce niveau là Ça changera pas énormément de choses et après c'est des modifications au niveau des conduits de finesse Donc ça je vais passer, on, on les verra à la toute fin Les conduits de finesse et de puissance Mais à part en tant que ce ne sont pas des conduits Qui vont drastiquement changer ton gameplay Ou t'apporter beaucoup de choses Donc c'est pour ça que je les skip volontairement N'hésite pas à me dire en tout cas qu'est-ce que tu en penses Des modifications au niveau du paladin Les modifications au niveau du sacré sur la lumière de l'aube Les modifications des conduits de puissance du palerette Est-ce que t'es content, est-ce que t'es bonheur, est-ce que t'es triste que tu dis putain, putain ça a l'air trop mal en fait C'est n'importe quoi <rire> Prêtre on a une modification au niveau du talent d'honneur sur le saut de foi, donc sur le grappin du prêtre. Avant, ça faisait que tu réduis le cooldown de ton saut de foi de 45 secondes, donc tu le divises par deux, quoi. Et ton saut de foi retire toutes les réductions de mouvement. Maintenant, le saut de foi retire toutes les réductions de mouvement sur la cible euh, et augmente de 100% les prochains soins que tu vas faire sur la cible de 100%. Donc, grosse modification, hein, du coup, pas du tout la même chose sur le talent d'honneur qui avant te permettait d'en faire plein. Désormais, c'est un espèce de petit buff de heal en plus pour essayer de sauver ton pote quand tu lui fais. Ce qui peut avoir des, des, des cas qui peuvent être sympas. Il y, a, il y a des trucs intéressants à faire avec. « Miracle Worker », donc Hollywood Serenity, donc le mode euh, Serenity a désormais 25 charges et euh, une réduction de cooldown réduite de 25%, c'était avant, maintenant il a, bah oui mais 25 charges, c'était bizarre hein, c'était chelou, il a deux charges, il est réduit de 20%, 5% écoute, euh, ce cooldown. ce qui est logique, 25 je n'ai pas compris quest ce qui s'était passé à ce moment là, je me souviens, j'ai regardé les modifs, je me suis dit mais what the fuck, <rire> mais c'est bon, c'est redevenu euh, normal, modification au niveau du prêtre ombre, hein. le pouvoir du bouclier est un tout petit peu réduit, donc euh, au lieu de faire... 32% de value en plus, c'est 30%, donc réduction légère du montant de bouclier au niveau du prêtre ombre. Ça devrait pas changer grand-chose, ça. On a une grosse modification au niveau de votre torrent, donc de torrent du ville, le talent du prêtre. Avant, c'était 45 secondes de cooldown, tu fais assez mal, donc 340% de spell power, et tu fais un casque pendant 4 secondes qui fait refresh la durée de tes dots sur la cible. Que ce soit la peste de branche, le toucher vampirique et le mot de douleur, ce qui rendait le truc très intéressant parce que tu pouvais reset ta peste de vente juste avant la fin et la remettre full durée ça le faisait mal ok et ça générait 30 d'insanité sur la durée désormais complètement différent déjà c'est 30 secondes au lieu de 40 secondes de cooldown tu canalises un torrent de vide vers la cible qui lui fait 306 de puissance de sort sauf que ça dure moins longtemps ça dure 3 secondes donc au final ça fait plus mal il n'y a plus du tout l'effet de je vais refresh les dodge, le, le toucher vampirique, le mode douleur, la peste de vente mais en revanche, ça génère 60 d'insanité sur la durée, donc c'est un petit peu comme un gros fouet mental, si on veut. On a une modification au niveau du conduit de finesse du prêtre, qui faisait qu'avant, ta lévitation te donnait 11% de mouvement speed en plus, qui a été changé pour aller sur le saut de foi, qui fait que le cooldown du saut de foi est réduit de 20 secondes, ce qui est vraiment pas déconnant, et au rang max, ça sera 48 secondes, donc on est quasiment sur une réduction par 2 Enfin on est sur de la réduction par deux au niveau du cooldown du sort Ce qui est vraiment très fort juste pour un conduit de finesse Et ensuite on a les modifications au niveau des traits d'Azerith Mais ça c'est pas très important, c'était pour BFA Donc là on est au niveau de Shadowlands Donc ça, ça comptera pour un ou deux levels pendant une XP Ou quelques levels comme ça et ça ne changera pas Drastiquement la donne, n'hésite pas non plus à me dire Qu'est-ce que tu en as pensé au niveau des modifications du prêtre Est-ce que tu trouves ça sympa Ce nouveau torrent du vide Est-ce que euh, c'est à peu près tout Pas beaucoup de modifications au, final, au niveau du prêtre En tout cas n'hésite pas à t'exprimer Voleur Qu'est-ce qu'il y a au niveau de notre petit voleur Déjà, au niveau du voleur hors-la-loi, on a le conduit de puissance sur les dés qui a été changé à 12%, c'est passé à 10%, damn Donc, tu nerfs à ce niveau-là, c'est... C'est pas surprenant, en 10%, c'est logique pour un conduit de puissance, d'augmenter la chance d'avoir un dé supplémentaire. Donc c'était déjà un très très bon conduit à prendre. Il doit un petit peu nerf, c'est pas surprenant. Le scaling est également ajusté. On a des modifications au niveau des pouvoirs d'anima. Mais bon, ça, voilà, voilà, voilà. Moi, je m'en fiche un petit peu, parce que on verra ça à la fin. Les pouvoirs d'anima, c'est pas le plus important. Et ensuite, on a une changement au niveau du... La légendaire, Tiny Toxic Blades, qui fait que... Euh, que euh, désormais on a un bon anglais dedans et on a réussi à accorder le S <rire> sur cost Et du coup bah c'est plus anglais, c'est mieux, l'orthographe est bon Wouh, beaucoup de changements pour le voleur hein. hésite pas à me dire si t'es hypé par cette nerf de 12% à 10% du conduit hors la loi Et c'est à peu près tout Chaman Et là on a un gros nerf d'entrée de jeu au niveau de lava surge Donc avant ça faisait en sorte que tes orions de flammes euh, en spé restauration avaient 20% de chance de reset le cooldown de ton lava burst et de faire en sorte qu'il soit instantané C'est passé de 20% à 15% sur le sham resto et en LM les dégâts sur le temps de ton flame shock ont que 10% de chance au lieu de 15% de chance de réduire le cooldown de ton lava burst et de faire en sorte qu'il soit instantané donc gros nerf au niveau du sham LM. Wow gros nerf hein <rire> les 15% à 10% c'est vraiment beaucoup et aussi, on a une grosse modification au niveau de la légendaire sur l'équilibre des éléments. Avant, quand tu faisais des dégâts de feu, tu t'augmentais des prochains dégâts de froid. Quand tu faisais des dégâts de froid, augmentais des prochains dégâts de nature. Et quand tu faisais des dégâts de nature, augmentais des prochains dégâts de feu. Ouais, je l'ai dit, let's go Donc, maintenant, changement, faire des dégâts directs de feu, givre et nature dans une frame de 10 secondes. Donc, en gros, si tu cales 3 écoles de magie différentes en 10 secondes, 3 écoles de magie différentes en 10 secondes, tu augmentes les dégâts que tu fais de 15% pendant 10 secondes. Cette fée ne peut arriver qu'une fois tous les 30 secondes. Donc si tu veux jouer avec ça, il va falloir que tu aies un mikora pour traquer déjà quand tu arrives à proc le buff, la durée du buff, et ensuite le cooldown restant avant de pouvoir refaire ça, de façon à ce que ça puisse rebooster tes dégâts. En soi, tu peux probablement faire des très bonnes rotations, notamment avec un Ice Fury pour remettre du givre, sachant que tu fais déjà des dégâts de feu et tu mets un orion de terre, de façon à le proc de façon assez logique, sans trop pour autant que ça te pète ta rotation et à réussir à augmenter tes dégâts de toutes les sources de 15% pendant 10 secondes. Il y a peut-être quelque chose à faire, mais alors cette légendaire, elle va être très technique et très haut level à être utilisée efficacement. Ensuite on a un gros nerf, ils ont pris le chamédio qui l'avait monté, il l'avait mis là, il l'avait porté, ils avaient fait c'est le roi Lion Oh là là Et, et bah, ah mais non, c'est le chamélio. <rire> Le Chiavelio c'est nul alors on va le nerfer Bon bah voilà, voilà ça c'est dit Parce que enfin, c'était un problème hein. c'était chiant Donc maintenant le Chiavelio a fait Moins mal sur ses armes Furie des Vents De 32% à 24% donc nerf Assez conséquent quand même Et au niveau de la légendaire qu'ils avaient augmenté Sur le totem Furie des Vents Ils se sont dit hm, On va le diviser par 4 Donc ça a été divisé par 4 Donc poser un totem de Furie des Vents te fait en sorte que tu as 100% de chance de gagner Fury des vents, et ça augmente les dégâts de tes Fury des vents de 25% au lieu de 100% pendant 12 secondes. Voilà, cet effet ne peut arriver qu'une fois par minute. Ils ont, ils ont pris le truc, ils l'ont un petit peu cassé en deux et ils sont dit non, non, non. Pas trop de dégâts au niveau du chamellot, ne déco non, pas non plus. Au niveau des effets légendaires, deep play, roasting, éléments. Donc, caster Lava Burst à 17% de chance d'activer Ascendance pendant 6 secondes au lieu de 5%. Caster... Riptide, nanana, ils ont augmenté drastiquement le taux de proc de cette légendaire Qui était déjà très forte, très très forte C'est la légendaire qui te fait des procs d'ascendance quand tu fais des trucs Et du coup, bah, potentiellement, en chamelem, vu que tu peux mettre plusieurs lavabers, et tout, ça proc souvent Je suis très surpris qu'ils aient augmenté autant que ça les taux de proc C'est-à-dire qu'on passe de 5 à 7% et de 5 à 8% suivant les sorts C'est beaucoup c'est Vraiment c'est beaucoup, je... je suis surpris. A voir si ça reste en l'état, mais en tout cas du coup ça devient une légendaire vraiment très solide. Hein. Et à voir s'ils corrige également le bug qui fait que ça te reset ton cooldown d'ascendance. Si t'as des procs ascendance et qui te force plus ou moins à ne pas jouer ascendance mais à jouer sur puissance Démoniste Et au niveau du démo et du démono, modification directe au niveau de la légendaire qu'ils aiment beaucoup toucher. Donc très de l'ombre, augmente les dégâts que tu fais avec tes démon bolt de 8%, se stack jusque 4 fois. Et du coup ça dure pendant 15 secondes au max, donc ils ont ajouté cette partie au sort de la légendaire. Au niveau des conduits de puissance, main de Gul'dan, ils ont juste changé le chiffre, donc il n'y a pas de changement au niveau de la main de Gul'dan. Au niveau de la malédiction de fatigue, réduit la vitesse de déplacement de la cible de 50% pendant 8 secondes, ça a été changé de 50% pendant 8 secondes à 50% pendant 12 secondes, ce qui devient déjà nettement plus long. 5 vrai que 8 secondes, ça c'est court parce que tu devais beaucoup le refresh, et euh, bon, bah, les GCD, tout ça, tout ça, donc... C'est pas surprenant de le passer à 12 secondes et c'est tout au niveau du démo. Très peu de modifications au niveau de notre petit démo. Et euh, au niveau du guerrier, ça va être assez rapide. Il n'y a pas de modifications. Voilà, c'est bon, c'est réglé. <rire> C'était. Oh, le guerrier, euh, le guerrier a eu beaucoup de changements. N'hésite pas à me dire. Hein, C'était content de ses, tous ces up sur le guerrier armes, fury, prot, euh, tous ces nerfs également. <rire> ok, bon, pas de modification au niveau du guerrier. Guerrier qui a été mis de côté pour cette mise à jour. Et du coup ce sera tout pour cette, pour cette modification d'équilibrage au niveau de Shadowlands Donc comme on a pu le voir il y a quand même pas mal de modifications au niveau de pas mal de classes Notamment, par exemple, hein, on, peut, on, on peut dénoter les modifications au niveau du Chamelio qui s'est pris une bonne baffe On peut dénoter au niveau du Paladin où il y a eu énormément de changements Également au niveau de, des moines, du marche vent, les modifications sur, sur le, le, le toucher mortel, etc. Donc pas mal de modifications Hésite pas à me dire en tout cas tout ce que t'en penses en commentaire à partager la vidéo à tes potes, à t'abonner, on n'est pas loin des 30 000 Ça fait grave plaisir, let's go Le Wouf francophone qui pèse du game <rire> Bon en tout cas, je te souhaite une excellente journée Prends bien soin de toi et on se retrouve super vite en ces temps de confinement